Salut tout le monde, c'est Marema. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du Crash Test. Aujourd'hui on a un invité assez spécial et je vais le laisser se présenter. Salut, je me présente à l'état civil, c'est Bas, et très Kevin. Nom de scène, ordinateur. A la base je suis danseur chorégraphe. Et ça fait deux ans que je suis rentré dans la comédie musicale. Ben là, on a vu que tu faisais du coupé décalé avec euh, Nana ce soir. Ouais. C'était un très beau spectacle d'ailleurs. Comment tu, tu fais pour être un second si performeur Moi J'apporte un peu de magie, tu vois. Tu vois, euh, c'est quoi, quoi la magie La magie, c'est mes propres ingrédients que j'ajoute. Qu'est-ce que ça t'a fait de revenir à la MC93 Bon, ça fait toujours plaisir d'être là. Hein. La première fois, ma première scène en plus, c'était à la MC93. Ah bon ouais. Et c'était comment C'était super, comme toujours. Et toi, comment tu t'inspires et tout Bon, mon inspiration, c'est déjà. Euh...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 Il faut toujours te battre, il ne faut jamais baisser les bras. Merci Voilà, c'est important. Ben merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi aussi. Et on aussi. espère te réaccueillir encore une nouvelle fois à l'AMC. Ok, à la prochaine. Ah oui, on veut quand même une petite démo.